Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de ce mois de mai, on parle évidemment du Soleil, votre maître, notre maître à tous, euh, sachant donc que les prévisions que je vais vous faire sont valables pour les trois décans, chacun à son tour. Donc ce soleil va être en taureau, hein, jusqu'au 20, et euh, bon, le taureau c'est le signe qui vous suit immédiatement, donc il correspond à vos besoins. Alors les besoins matériels, argent, confort, etc. Euh, et vos besoins physiques aussi, hein? donc euh, bien manger, euh, bien dormir, euh, euh, être bien avec votre chéri, avoir des câlins, euh, voyez, de la douceur, de la tendresse, tout ça correspond euh, au, au signe du Taureau qui est un signe très tendre, très sensuel. Alors peut-être qu'il va aussi chez vous Bélier, réveiller votre sensualité et si vous êtes avec quelqu'un, eh ben bon vous aurez des besoins et il faudra que l'autre bon les satisfasse hein, quand même. Question euh, argent, écoutez, vous pourriez avoir une bonne surprise hein, quand le Soleil va être conjoint à Uranus, euh, euh, une rentrée euh, parfois euh, un peu inattendue. Après le 20, le Soleil occupera euh, vos amis les Gémeaux, hein, donc euh, c'est un signe avec lequel vous êtes en harmonie, il représente le mental, l'intellect, tout ce que vous pouvez apprendre, comprendre, avoir envie de connaître, hein, il y a une curiosité chez les Gémeaux et vous êtes sensible hein, à ce signe, donc vous êtes, vous allez euh, avoir une période où vous serez curieux de tout et où, peut-être hein, si vous passez des examens, ça peut être une bonne période pour les révisions par exemple parce que, bah, vous mettrez plus volontiers le nez dans, dans vos livres qu'à d'autres périodes. Hein. Les Gémeaux représentent aussi la lecture, les apprentissages, et la rapidité avec laquelle vous pouvez justement apprendre. En ce qui concerne votre quotidien qui est géré par la planète Mercure, hein, euh, planète qui représente les échanges, hein, mais elle représente aussi le travail, parce que elle a euh, la maîtrise sur deux signes, elle a la maîtrise sur les Gémeaux, et elle a la maîtrise sur la Vierge, signe du travail, Gémeaux, on vient de le voir, signe de curiosité. Donc dans un premier temps, Mercure va être en, en Taureau, bien évidemment, euh, et euh, donc euh, voilà, votre esprit, votre intellect sera tourné vers des questions pratiques, c'est-à-dire qu'il faut, vous serez le roi des bonnes solutions. Vous, on vous demandera, mais t'as pas une idée pour ci, pour ça, vous trouverez tout de suite. Euh, vous aurez un, un esprit plus pragmatique que, que d'habitude et peut-être aussi que vous réfléchirez davantage parce que vous êtes un instinctif, hein, on le sait. Euh, donc souvent. Euh, quand on vous demande quelque chose, hop, c'est fait tout de suite, dans l'instant, euh, euh, sans réfléchir, et, et bon, vous pouvez tomber à côté. Là, avec Mercure en Taureau, vous ne tomberez pas à côté. Ensuite, à partir du 11, euh, Mercure va être en Gémeaux et elle va être à sa place, elle est chez elle, donc elle va avoir une force particulière, et cette force particulière, elle va s'appliquer, comme je vous l'ai dit pour le Soleil, dans des domaines intellectuels, euh, tout ce qui euh, est du cérébral va être un petit peu dopé par euh, ce Mercure en Gémeaux. Vous serez plus bavard, vous serez plus... Euh, comment dire? Vous donnerez plus facilement euh, euh, des renseignements aux gens, euh, euh, si vous avez besoin de documents, bah vous les, vous les obtiendrez rapidement je veux dire, tout ce qui est du domaine de Mercure sera favorisé par le fait qu'elle sera dans son signe. Alors juste, hein, faites attention à ne pas parler trop vite, à ne pas trop parler non plus, à ne pas vous montrer indiscret en parlant aux uns des histoires des autres et inversement, vous voyez ce que je veux dire? Hein? Essayez, pas de, essayez de ne pas faire de, de d'embrouille avec vos proches. Nous en venons à Vénus, à vos amours. Euh, Vénus, vous le savez, elle est entrée au mois d'avril en gémeaux, et elle y reste hein, jusqu'au mois d'août. Alors ce mois-ci, elle va avancer, elle va mettre un pied dans le 3e décan, hein, euh, disons qu'elle elle va pas s'adresser à vous tous elle va s'adresser à une petite partie des, des Béliers, ceux qui sont aux alentours du 10, 11 avril, peut-être du 9, vous voyez? Euh, elle, elle avance très peu puisque le 13, elle va reculer, hein? elle va entamer une rétrogradation. Euh, elle va être donc elle est en bon aspect hein, avec le bélier. elle valorise toutes les relations à base de complicité, d'échanges, euh, de jeu même, hein, vous pouvez euh, vous trouver avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un avec qui vous vous amuserez beaucoup, avec qui vous jouerez euh, aux cartes ou je ne sais quoi, enfin bon il y a une notion de jeu. Hein, euh, et, et, et en même temps d'affection, hein, de, de, on est proche de la personne, euh, on, on a des, des centres d'intérêt en commun, hein, pour résumer. Euh, le seul problème, c'est que la planète va être quasiment tout le mois euh, en dissonance avec Neptune. Alors on sait déjà que Neptune crée des embrouilles, hein, qu'elle nous empêche parfois de voir la réalité, ou qu'elle fait laisse pourrir les situations, donc euh, moi je vous conseille d'être de, de, quand même assez prudent parce que vous pourriez, la personne avec laquelle justement vous êtes proche là, euh, elle pourrait euh, parler de vous à d'autres personnes ou euh, vous voyez, euh, vous raconter des cracks, des bobards, Essayez de peut-être même, bon on est en période taureau, hein, essayez de vous soutirer de, de l'argent. Donc restez méfiant. On va terminer avec Mars, la planète de vos énergies. Alors euh, bon, c'est bien simple. Elle commence le mois euh, en Verseau. Alors, je ne pense pas qu'elle va s'adresser à tous les décans. Elle va s'adresser que euh, à ceux euh, du troisième. Elle euh, ne fait pas euh, d'aspect euh, méchant. Hein, elle, elle est juste euh, bien disposée à votre égard. Et donc, troisième décan, si vous avez un projet en dépit euh, des, des planètes hein, qui, qui vous gênent, en hein, Capricorne, il hein, y en a quand même, euh, Mars c'est votre planète, donc vous allez mettre toute votre énergie pour faire avancer un, un projet que vous avez ou euh, pour réaliser l'un de vos espoirs, concrétiser hein, ce que vous avez dans la tête, ou alors vous allez aussi vous démener pour défendre une idée, un concept, euh, même parfois des opinions euh, plutôt politiques, mais bon, moi je, je dirais plutôt que c'est amical, hein, votre euh, souci de défendre quelqu'un euh, euh, pourrait euh, aider euh, probablement l'un de vos amis. À partir du 13, Mars occupera les poissons où elle sera évidemment beaucoup euh, moins euh, franche et directe qu'en euh, qu verso. Elle va, euh, disons qu'en poisson, elle peut vous pousser à, à peut-être euh, faire des heures supplémentaires, à accepter ce qu'on vous demande, même si vous n'en avez pas envie. Il y a un côté, vous voyez, où on... on on essaye de vous influencer, voilà. Alors euh, si vous ne voulez pas vous laisser influencer, c'est pas compliqué, hein? euh, vous mettez un mur hein, euh, entre vous et la personne tout en restant euh, poli hein, évidemment, et euh, en faisant en sorte de ne pas vexer l'autre, mais n'acceptez pas ce que vous n'avez pas envie de faire parce que vous le ferez de mauvais cœur. vous ne le ferez pas bien, et euh, c'est pas bon euh, pour euh, votre image. Hein?